Bonjour, mes chers élèves. Je sais que vous attendez tous l'arrivée à notre chaîne, ce cahier, mon cahier de vocabulaire et de communication. Après un grand succès de mon cahier de civils et médicaments, c'est DRAP CDPL, cette édition vous présente sur notre chaîne mon cahier de vocabulaire et de communication pour la classe de 3 e année primaire jusqu'à 6 année primaire. Alors, des objectifs vraiment très clairs. Pour accompagner chaque élève, c'est-à-dire vous, dans sa maîtrise du français, pour l'aider à communiquer facilement dans cette langue, pour apporter à chaque élève les outils et lexicaux nécessaires pour communiquer de façon simple et pratique. Mon cahier de vocabulaire et de communication répond à cela pour enrichir son capital lexical en rapport avec 15 différents thèmes, tous liés aux divers domaines de la vie courante et de la connaissance humaine. Les contenus abordés dans ce cahier de vocabulaire et de communication prennent en considération ceux des programmes officiels marocains traités en vocabulaire et en communication. Elles prennent déjà en compte les attentes et les besoins réels de chaque enfant, selon chaque classe.